Comme les grandes entreprises, euh, ça représente une économie extrêmement forte, euh, euh, donc il faut travailler avec. Euh, ce n'est pas dire qu'il ne faut pas travailler sur tous les niveaux de la société pour aller dans la direction d'un changement et d'un nouveau paradigme. Mais ce que je trouve, bon, je, moi je suis venue à l'IMD après avoir travaillé avec euh, un ONG international, le VVF, pendant 12 ans. Je suis venue euh, parce que je me posais la question euh, comment ça se fait que les grandes entreprises arrivent difficilement à intégrer euh, ces aspects-là, sociaux et environnementaux, dans leur stratégie d'entreprise. Et bon voilà, c'était il y a 15 ans et moi je peux dire après 15 ans que pratiquement toutes les compagnies avec lesquelles je travaille ont au moins commencé avec une stratégie structurée euh, concernant ces aspects-là. Ça, c'est déjà bon. 15 ans, ça peut sembler euh, long, mais euh, c'est en fait très peu euh, quand on pense à, à l'évolution de l'économie et la présence des grandes entreprises là-dedans. Et euh, quand on réfléchit à, à la globalisation, en fait, 15 ans, il y a eu énormément de changements. Ce que je trouve, c'est quand même une réussite, mais quoique je dois avouer que les innovations sont, ce que moi je peux dire, c'est des petits pas. Sauf pour, bien sûr, les entreprises qui sont leaders. Mais ceci dit, il faut, pour une entreprise, il faut déjà mettre un pas sur le bas de l'échelle et après, il commence à grimper. Et à un moment donné, ils arrivent à un, en anglais on dit tipping point, c'est-à-dire à un point où euh, ils, ils commencent vraiment les entreprises à se poser des questions sur, par exemple, leur raison d'être, leur façon de faire, les implications de ce qu'ils font pour les communautés. Et j'ai vu cette évolution dans la pensée à l'intérieur de plusieurs entreprises, je dois dire, et c'est très intéressant à voir. Bon. Pour l'urgence qu'on expérimente actuellement, ce n'est pas assez vite. Ça, c'est clair. Euh, mais je crois qu'il faut persévérer à travailler avec ces entreprises-là. Euh, il faut créer... Enfin, euh, il faut euh, travailler avec les leaders pour qu'ils deviennent vraiment des modèles à suivre. Euh, parce que si on ne fait pas ça, il euh, y a peu d'espoir <rire> à l'intérieur de notre économie actuelle. Là, je viens de sortir d'une séance, euh, enfin un atelier, où on a discuté de plusieurs modèles économiques alternatifs. Euh, c'est vrai que c'est très intéressant et il faut absolument poursuivre et se remettre en question, remettre en question toute l'économie et toute la logique qu'on a suivie jusqu'ici. Ça c'est bien, mais il ne faut pas ignorer le fait qu'il y a une économie existante qui va continuer dans le cours à moyen terme et qui va euh, faire un impact considérable sur euh, le monde et sur euh, les populations du monde, etc. Donc euh, moi je suis de l'avis que c'est pas si schizophrénique que ça. Hein? On ne vend pas son âme <rire> parce que moi, de base, je suis activiste en fait. Je viens d'un ONG d'origine, il faut dire. Mais, euh, bon, je pense qu'il faut reconnaître que euh, des partenariats euh, dans le bon sens vont beaucoup plus loin que de euh, faire des attaques. Nous avons entrepris des recherches au cours des années, depuis que je suis arrivée à l'IMD, euh, pour comprendre euh, justement cette question que j'ai mentionnée avant, qu'est-ce qui empêche les grandes entreprises à intégrer les aspects environnementaux et sociaux dans leur stratégie d'entreprise. Ce qu'on qu dit mainstreaming. Alors, qu'est-ce qui empêche euh, Nous avons lancé un grand projet de recherche il y a quelques années et on a compris que, oui, c'est clair, on est un peu... Euh, enfermés dans un, une optique court terme à cause des marchés financiers, etc. Mais il y a énormément qui peut se faire à l'intérieur de l'entreprise pour changer l'optique des managers en ce qui concerne le développement durable. Et nous avons identifié que les aspects intérieurs à l'entreprise sont encore plus des barrières que les aspects extérieurs, donc j'appelle aspect extérieur le, la présence de court terme, etc. Euh, certes c'est très important, on, on a beaucoup de difficultés à penser long terme quand on est dans un encadrement qui, qui en fait nous force à penser dans le, long, le, le court terme. Pourtant les managers, euh, nous avons découvert, et euh, moi je, je parle d'un projet empirique, euh, nous avons trouvé que les managers, euh, d'abord, ils n'avaient pas assez de connaissances euh, auprès du développement durable. C'est en train de changer en ce moment, euh, mais on est loin d'une euh, situation optimum. Et, et deuxièmement, les gens peuvent être euh, figés dans leur façon de penser. Et c'est le cas plus que n'importe d'autre. Euh, c'est le cas pour les managers. Ils sont fixés sur des modèles qui sont, euh, qui sont en place depuis, euh, depuis qu'ils ont commencé, par exemple, leur carrière. Et euh, on peut être vraiment étonné à voir que, prenons par exemple euh, les marketeurs, hein, ceux qui font le marketing dans les compagnies, on imagine que ce sont des gens très créatifs, euh, qui, sont, qui ont des visions, etc. Et c'est vrai. Mais c'est étonnant combien ils peuvent être figés sur leur façon de faire euh, quand il s'agit de, par exemple, incorporer euh, des notions de responsabilité sociale et environnementale dans le marketing. Ça, ça m'a été dit plusieurs fois, maintes fois par les euh, managers non, on ne peut pas associer ça à nos, nos campagnes, etc. Alors que je pense qu'il y a des leaders par, comme Unilever qui ont en fait euh, fait écrouler ces mythes. Parce qu'ils ont absolument fait ça avec par exemple le relancement de leur branding sur le Lipton Tea. Et nous avons écrit le cas ici à, à, à l'IMD. C'est très intéressant de voir que les, leurs marketeurs, une fois qu'ils étaient... Euh, qu'ils étaient euh, mis en connaissance de, du potentiel de la durabilité pour en fait affecter l'émotion du co consommateur, ils ont pu en fait euh, commencer à incorporer, mais d'une façon extrêmement intéressante. Qui peut, et ça, ça peut être répliqué par beaucoup d'entreprises. Le, le petit problème qu'on a, c'est que dans les grandes entreprises, ils sont très... Euh, euh, « risk averse », c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas prendre des risques. Il euh, y a trop en jeu, si vous voulez. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut euh, que les entreprises fassent un plus grand pas Eh bien, il faut que les, les, les leaders qui sont euh, déjà en train de faire de, des efforts, euh, commencent à recueillir d'autres leaders et à les engager. Disons que d'autres, others must come on board. C'est ça la chose. D'autres doivent euh, faire, faire partie du, du mouvement, en fait. Euh, et ça, c'est un petit peu le problème en ce moment. Il n'y a pas assez d'entreprises qui, euh, qui sont prêtes à se mettre en avant, à, à, à être très publiques sur euh, les réussites qu'ils ont et aussi... Euh, bon, les échecs qu'ils ont eus. Parce que les grandes entreprises n'ont pas cette culture d'admettre des échecs. Et je trouve que c'est un petit peu ça le problème. La transparence manque à ce niveau-là. Parce que, bon, quand on pense à l'innovation, euh, mettons, euh, comment est-ce qu'un enfant apprend à marcher, il tombe, il retombe, il tombe encore une fois. Et donc, euh, ça... Ça, en fait, ça encourage l'innovation que d'admettre qu'on puisse faire des erreurs. Et là, on est un petit peu dans une un problématique hein, où les entreprises ne sont pas prêtes. Et, et ça peut être euh, vu, per, perçu, euh, et des fois avec justesse, par les consommateurs, comme relation publiques, greenwashing, etc. Donc moi, je pense, oui, c'est ça. Hein, il faut, il faut que les leaders euh, prennent le dessus et soient un petit peu, et non, bien plus audacieux en ce qui concerne ce qu'ils disent et ce qu'ils euh, qu attendent et de leur compagnie et de leurs stakeholders, hein, les parties prenantes.